Bonjour à tous, alors euh, dans cette vidéo je voulais juste vous communiquer le lien de téléchargement vers mon ouvrage Une France Catholique et Royale euh, Pour Dieu, la France et le Roi Donc c'est donc vous pouvez le télécharger gratuitement et je vous invite à le partager euh, autant que possible Donc c'est un... un document, euh, c'est un... un programme politique de redressement euh national, parfaitement catholique, euh, et qui m'a demandé cinq ans de travail. Donc j'ai lu euh, des centaines de documents, j'ai passé des, des milliers d'heures sur ce projet. Et comme j'ai la chance d'assez bien gagner ma vie euh, par ailleurs, euh, je, je l'ai fait de manière euh, totalement désintéressée pour, euh, pour le service de Monseigneur c'est-à-dire Dieu, Dieu premier servi, mais aussi pour l'amour et le service de la France, ce pays qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir. Et donc euh, j'espère que, ce, que cet ouvrage pourra aider le, le grand monarque euh, à définir sa politique. J'ai voulu cet ouvrage le plus synthétique possible. Euh, voilà, il fait 81 pages. N'hésitez pas à le partager, encore une fois, et puisque vous êtes toujours là à m'écouter, je peux vous dire qu'il y aura... que j'ai deux autres projets de livres. Alors, euh, un livre, euh, ce sera... Euh, ce sera un livre de prières, en fait, de prières, euh, les prières les plus puissantes, et puis euh, le troisième livre euh, sera sur le nouvel ordre mondial, comment... Comment, vivre, comment survivre au nouvel ordre mondial. Voilà, j'espère que Dieu me laissera le temps de, de, de, de, de, de finaliser ces deux projets de livres. Et en, et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation, bonne lecture, et à bientôt pour une prochaine vidéo.